Il fait chaud ici. Il hein. fait très très chaud. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Henri. Non, ce n'est pas une blague. Dans la vie, je suis caméraman pour des émissions de télévision comme par exemple Colanta, que j'ai eu la chance de faire une dizaine de fois. Et là, actuellement, je suis en tournage à Dubaï. Mais retrouvez-moi très bientôt de l'autre côté de la caméra pour vous présenter de nouveaux épisodes. Je viens bosser chez vous, toujours en immersion dans des entreprises, pour vous faire découvrir un job. Alors d'ici là, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, likez les vidéos, et moi je vous dis à très bientôt. Il fait chaud ici. Hein. Je ne sais pas comment il fait Denis Brunière depuis tout ce temps.